Et salut à tous les australiens, c'est Gabriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo surprise parce que c'est. Voilà, aujourd'hui j'ai reçu mon cadeau d'anniversaire euh, de la part de Samuel Mediamol Donc euh, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a Il n'y a rien qui part à échange Parce que c'est un cadeau qui m'a fait Voilà Donc euh, <coughs> la carte la, sur laquelle je serai la plus contente c'est la dernière J'ai mis en dernier Donc on y va pour une petite sphère explosive Qui est une super carte machine Paladin du dragon blanc aux yeux bleus que j'avais et que j'ai toujours euh, apprécié. Lancier, rayon sombre. Ça, c'est une carte qui qui date un peu, mais qui est super. forteresse requin. Donc, c'est super aussi. Merci à toi. César, requin. Pareil. Alors là, force, arcane, 18. Euh, tu t'es un peu trompé sur les nombres, mais c'est pas grave. Voilà. Après, euh, pff, libération d'âme. Qui est super bien aussi. Rituel du dragon blanc. Toujours intéressante. Ah, une carte que j'ai pas eu depuis un moment, c'est entrée interdite. Ah, ça c'est une carte pièce qui est pas mal. Sans tous les monstres de position d'attaque en mode défense. Ah, donc du coup la battle phase il pourra pas la faire. Ah c'est bien ça. Dragon de tambour aux yeux exorbités. Alors là, oui, ça c'est une carte que j'avais appréciée fortement. Et euh, donc changement de cœur. Ou en anglais, Change of earth. Une carte banni mais qui est euh, en anglais. Qui est super. Voilà. Et là, c'est. Là, je te remercierai jamais assez parce que euh... ce, ce, ce monstre-là, c'est.. Euh, J'adore. Titan pré préhistorique donc je te dis un gros merci samuel euh, tu m'as fait un tu m'as fait un beau cadeau d'anniversaire je suis très content voilà euh, pour ceux qui s'attendent euh, je vais vous dire un petit peu euh, pour ceux qui attendaient donc les boîtes de de la de des, des prochaines boîtes du mois d'août euh kunami a décidé de, de, de... de allonger de 10 jours donc euh, la date donc euh, ça se fera autour du 28 euh, je crois donc du, du 28 ou peut-être avant peut-être après je sais pas encore mais les cartes sont bien là donc euh, je sais qu'il y a beaucoup de cartes qui vont être demandées je vais euh, travailler euh, moi sur le trade binder avant et après bien sûr parce que je vais essayer de tourner le trade binder après tout ce que tout comme ça vous verrez un petit peu tout ce qui reste voilà, en sachant que dans, les, dans la nouvelle extension, il va y avoir le dragon de force miroir, le dragon du virus maudit, les petits euh, cypher galactique avec le dragon galactique, enfin, cypher galactique. Voilà, il va y avoir pas mal de nouveautés aussi. Donc euh, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça. Donc sur ce les amis, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux.